Euh, mais j'ai créé dans la dans la force, j'ai lancé euh, des centaines de, de projets dans la dans la force sans me respecter. J'étais pas, c'est très personnel, mais j'étais pas bien. J'étais pas euh, j'étais pas en paix. J'étais pas serein. Je me respectais pas. En fait, je, je ne me respectais pas. Je m'étais fixé un objectif et, et coûte que coûte, donc il fallait que, que j'y arrive et je reste ni mon corps, ni, ni moi, ni, ni ma famille. Tout passait euh, tout passer sur le sur l'objectif. Et souvent, j'étais j'étais pas heureux parce que j'étais pas à la bonne place. Le jugement, le regard de l'autre. Euh, alors pour moi, ça a été amplifié en fait avec les médias parce que euh, bon, j'avais une société qui avait une certaine importance et et, et donc les, les médias s'en sont emparés et donc ils ont amplifié les choses. Et quand euh, euh, ma femme par exemple, euh, qui était strictement pour rien, euh, traverse une rue et qu'elle croise des, des, des, des amis euh, qui baissent la tête en disant « on va quand même pas lui parler à elle euh, qui, est, qui est mariée avec un gars qui, qui est un loser », voilà, ça, ça fait, euh, ça fait mal. J'ai compris après que c'était un, un des points que je devais travailler également, le regard de l'autre, le jugement de l'autre. J'étais très à cheval là-dessus, certainement parce que je, je jugeais aussi.